Ce stage, il est un petit peu à part parce qu'il y a trois stages qui sont consacrés vraiment à l'alpinisme en haute montagne. Et celui-là est plutôt multi-activité en moyenne montagne. Il se déroule dans le Vercors avec du canyoning, de la Via Ferrata, de la Via Corda, de la Grimpe en Falaise, de la Grande Voie. Donc un peu toutes les facettes qu'on trouve en milieu naturel. C'est bien parce qu'on a l'habitude de grimper en salle, du coup c'est différent, et qu'on bah, fait d'autres choses, par exemple le canyoning et la course d'arrêt, moi j'en avais jamais fait, les grandes voies non plus. Voilà, et bah là on va, en premier plan c'est la Chartreuse, et derrière on voit le Mont Blanc, là, en arrière-plan. Je grimpe pas souvent en falaise, donc je suis venue dans ce stage pour découvrir un peu de nouvelles manips, faire des grandes voies, apprendre le rappel, tout ça. Ça permet de se connaître, et euh, bah, j'ai appris plein de nouvelles choses, du coup c'est cool. On reparlera en bas, donc on va avoir toute une partie comme ça encore tendue, et après on va il va falloir remonter, on est descendu, on remonte un peu, d'accord Avec de l'escalade un peu plus technique, où là, il va falloir faire des longueurs d'escalade. Un peu comme en grande voie, c'est pour ça que Christol, il vous disait, et ben on va un peu tout faire aujourd'hui. Euh, je suis venu sur ce stage pour apprendre à faire euh, euh, plusieurs manips à découvrir euh, la grande voie, ce que je n'avais pas fait et que euh, j'apprécie beaucoup. On a fait euh, une um, course d'arête, euh, bah, on s'est encordé et euh, on a fait euh, une sorte de tyrolienne. Les stages sont réservés aux licenciés de la région auvergne rhône alpes et on les a aussi ouverts aux licenciés des autres régions. C'est réservé euh, aux jeunes entre euh, 12 euh, à 16 ans et même un peu plus. Oui, Hier, effectivement, on a fait une activité un peu différente, du canyon. Les jeunes étaient très contents euh, d'en faire. Donc là, on va partir les jeunes dans le canyon du Furon. D'accord, c'est le nom de la rivière. Ok, on fait la partie haute du canyon intégral, qu'on peut partir de plusieurs endroits. Et là on va commencer vous voyez, par un départ assez vertical, d'accord, avec une certaine ambiance, il y a la cascade qui coule à côté. Ce stage me plaît parce qu'il est très varié. Euh, je n'avais jamais fait de canyoning, donc euh, j'ai trouvé ça super. Euh, ni euh, j'ai jamais vraiment fait de saut, de grands sauts, donc euh, ouais, j'aime bien aussi. Et euh, ça dure assez longtemps, tout ça, donc euh, c'est bien. Ouais. Je suis au club verticoise, dans la Loire. Euh, je grimpe en salle, particulièrement, et je suis venue à ce stage surtout pour apprendre de nouvelles choses et grimper en extérieur.